Commençons d'abord par quelques statistiques. 80 des meilleures entreprises, et pour ça, on va se fier aux Fortune 500, utilisent déjà la science pour leur stratégie de gestion du talent. Également, les dépenses en analyse du capital humain ou les analyses comportementales augmentent à chaque année de 20 À quoi cette science peut vous servir? Bien, elle vous servira dans l'analyse de groupe, la gestion de vos équipes, mais aussi la gestion de vos individus à l'interne. Avec, avec cette science, vous allez augmenter nécessairement la profitabilité et la productivité de votre entreprise en ayant les bons individus au bon poste. Quant au retour sur investissement, il sera facile et vous serez rentabilisé en quelques semaines, voire quelques mois.